Salut les amis et bienvenue dans mon atelier Je suis content de vous retrouver ce dimanche parce que la semaine passée, euh, j'étais malade, j'ai rien su tourner. Donc aujourd'hui, c'est parti pour un vlog. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans les deux semaines. Il y a eu pas mal de choses. Déjà, il y a eu vos réactions par rapport au projet du prompteur qui ont été super positifs. Vous m'avez tous dit que ça montait en qualité et ça m'a vraiment motivé à continuer dans cette voie d'ailleurs normalement le son de la vidéo devait être masterisé j'ai pas réussi à le faire pour le prompteur. pour les prochains projets normalement les vidéos seront étalonnées et en plus de ça le son sera masterisé ça va à mon avis enfin, j'espère je sais pas encore le résultat mais aussi monter en, en qualité donc ça ça va être vraiment cool il y a eu pas mal de choses cette semaine ci j'ai nettoyé le sac de l'aspiration pour avoir une meilleure euh, aspiration j'étais embêté avec ça parce que c'est une aspiration assez de bonne qualité et malgré ça ça n'aspirait absolument pas et donc euh, j'en ai parlé autour de moi et on m'a dit mais est-ce que tu as déjà nettoyé ton aspiration euh, Non. D'ailleurs c'était tellement encrassé que j'ai dû euh, passer au nettoyeur de pression et après avoir fait ça je l'ai même passé à la machine à laver. Il est revenu nickel et l'aspiration est franchement 3, 6 pas 4 fois plus forte qu'avec le sac complètement obstrué de, de poussière. Donc comme ça c'est une petite astuce, si jamais votre aspiration ne fonctionne pas, eh bien nettoyez correctement le sac. Euh, au-dessus et, euh, et ben ça va changer votre vie, vous n'aurez plus du tout à nettoyer votre machine toutes les 3 minutes parce que tout simplement votre respiration ne fonctionne pas. Aussi, et ça c'est cool, parce que ça fait de la poussière D'ailleurs ça sent encore un petit peu le, le plafonnage Comme vous le voyez derrière moi J'ai plafonné le mur C'était la partie de la porte que j'ai rebouché Et juste là vous voyez la fenêtre aussi Qui a été rebouchée Je suis assez content parce que bon, je ne suis pas du tout un plafonneur professionnel Et le résultat est plutôt bien C'est assez lisse Et je trouve que le résultat est quand même assez propre Pour quelqu'un qui n'a vraiment pas souvent plafonné Donc vous voyez quand même que j'ai pas chômé bah, Je ne vais pas filmer effectivement le plafonnage Parce que bah déjà j'en ai... Euh, chaque fois que j'ai commencé à plafonner j'en avais partout, sur moi par terre, du coup je n'allais pas vous montrer ça il y a une chose aussi sympa j'ai fabriqué une porte de jardin ben, vraiment un truc euh, super euh, super facile hein. Euh, C'est juste une porte de jardin euh. Ah bah ben, tant que j'y suis Là vous voyez qu'il y a deux grandes palettes C'est bourrin des futurs projets Qui va être à mon avis super bien C'est une enseigne lumineuse J'aimerais bien marquer en grand wood vlog Avec euh, du LED Je pense que ça va vraiment euh, bien donner Maintenant <rire> il faut que je le fasse Et je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me donner des idées Que l'enseigne fait 4 mètres sur à peu près 80 cm de hauteur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez ou si vous avez des photos d'une enseigne qui, sont, qui est vraiment sympa, lumineuse. Et il y a eu une chose aussi vraiment bien, c'est un nouvel arrivant dans l'atelier, je suis content. C'était une liquidation dans un magasin, en fait il manquait énormément de pièces et donc euh, j'étais déjà pas certain qu'il allait fonctionner. Mais j'ai eu de la chance, mmh. j'ai eu de la chance. Il a une capacité de 100 litres et c'est un 3 chevaux. Et euh, c'est une courroie, ça fait pas de bruit du tout. Et bon, bah voilà, c'est intéressant d'avoir ça à l'atelier. Du coup, j'ai en fait euh, <rire> été rechercher toutes les pièces, j'ai remonté les pièces et ça fonctionne bien. Et bien voilà, c'est cool. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vais essayer de planifier. Et ça, c'est pas facile parce que franchement. Euh c'est compliqué je vais essayer de chaque fois filmer trois vidéos à la fois donc c'est à dire écrire trois vidéos les filmer et ensuite monter trois vidéos comme ça j'ai des vidéos d'avance comme ça il n'y aura jamais normalement euh, de dimanche où il n'y aura pas de vidéo là ce que je fais c'est tout un peu à l'arrache c'est à dire que euh, le lundi matin je me lève je me dis je vais faire ça je prends la caméra je filme et puis euh, ben voilà euh, et donc c'est chaque fois vidéo par vidéo et c'est pas possible Donc ce que je vais faire, je vais essayer de planifier 3 vidéos chaque fois Filmer 3 vidéos, monter 3 vidéos Et comme ça j'aurai du contenu d'avance et je pense que ça sera plus facile N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, le lien est dans la description De vous abonner à la chaîne Bon allez, moi je vous retrouve donc dimanche J'espère que ce vlog vous aura plu Passez un beau dimanche, à la semaine prochaine, ciao